Bonjour Troisième, euh, troisième série d'exercices avec euh, aujourd'hui euh, le Single Leg Stretch. C'est un exercice en corps abdominal. Euh, je vais vous l'expliquer brièvement et ensuite nous essaierons de, de le faire ensemble. Donc, euh, si, je vous conseille toujours d'aller voir les vidéos précédentes. La première concernant euh, les principes généraux et posturaux euh, du pilates. Euh, et les deux autres euh, sur les premiers exercices d'abdominaux, donc untoured et euh, le chest lift. Donc single et stretch à part comme, un, comme du stretch en fait. Et tout doucement, on vient sur, euh, sur un exercice abdominal. Je rappelle toujours qu'il faut faire attention aux principes posturaux, donc toujours tête dans le prolongement euh, euh, du dos donc nuque allongée, clavicule ouverte, omoplate légèrement serrée. On pense toujours à sa respiration, à inspiration costale, et à l'expiration on pense à son zip bien sûr, on pense à serrer sphincter périnée transverse, donc c'est pas très glamour mais voilà, pensez au stop euh, gaz, stop pipi, et on vient bien serrer son, son, son ventre en collant son nombril sur sa colonne vertébrale. Donc je vous montre l'exercice, Donc je rappelle toujours qu'on redescend doucement, sans brusquer, donc cette fois-ci, vous avez la jambe gauche qui est allongée, la jambe droite, donc on part comme un stretch, c'est-à-dire qu'on ramène bien le genou à la poitrine en soufflant, on inspire sur le trajet et on souffle avec donc toujours le genou collé sur la poitrine. Donc une fois qu'on a bien compris le mouvement, toujours on expire et on inspire à peu près à le même temps. Donc, on peut remonter tout doucement son buste. Inspirez. Donc, on peut placer sa main si vraiment il y a une difficulté au niveau des cervicales. Inspirez. Souffler. Donc, je rappelle les épaules bien en arrière. Inspirez. Donc, vous le faites également une dizaine de fois. Donc bien en inspirant et bien, bien en soufflant. Donc on verra plus tard peut-être le double les stretches, sinon je peux vous le montrer maintenant. Donc le double les stretches, cette fois-ci vous pouvez le faire au sol, un peu plus simple, sinon avec le buste relevé. Donc on va tendre les deux bras et tendre les deux jambes. On revient. Donc là je souffle. Mais regardez mes bras sont bien au niveau de mes oreilles, mes jambes sont bien tendues, pieds pointés. Je reviens, j'inspire dans la posture de chaise renversée. Je souffle. Inspirez dans les côtes. Donc on laisse pas partir le dos donc on pense bien à son zip. Inspirez, souffler inspirez, souffler Donc le dos ne doit pas se creuser plus que, que, que le, le, votre dos qui est déjà creusé naturellement. On garde toujours en pilate la courbure naturelle de son dos. les stretch et tout à l'heure c'était le simple les stretch prochaine vidéo ça sera des, des, des vidéos sur les fessiers donc on verra certainement le, le shoulder bridge et le, les sidekicks à une prochaine vidéo donc je vous souhaite bon entraînement